Okay. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Je ne fais pas de live aujourd'hui. Euh, donc, je fais cet enregistrement que je vais diffuser dans les quatre groupes euh, comme d'hab euh, euh, de Facebook euh, où euh, vous recevrez donc cette surprise pour le 11e jour de premier calendrier de l'Avent que je fais euh, du calendrier de l'Avent de la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience Là, effectivement, c'est une question hyper importante et on me l'a posée aujourd'hui et hier soir, et hier après-midi. Qu'est-ce que c'est la conscience J'ai fait une vidéo, vous l'aurez et vous l'avez dans mon site, sur la chaîne YouTube, fait... non, sur la chaîne YouTube, elle n'y est pas. Donc, euh, j'ai fait une vidéo là-dessus, une masterclass, on va dire quelque chose, un atelier là-dessus sur qu'est-ce que la conscience et euh, donc, je ne vais pas y répondre aujourd'hui. C'est un, une fenêtre. Hein. Vous avez le, le, le calendrier de l'avant Imaginez ben, une mise en scène avec des petites fenêtres qui s'ouvrent. Et à la place des chocolats, vous avez une surprise en développement personnel. Et à la date du 11, one to 1, cela m'a vraiment... Euh, à vous parler de la manière dont et d'ailleurs je me suis déjà engagé hier en vous en parlant euh, donc je m'engage à vous parler de mes astuces et de mes petits trucs euh, à moi euh, pour être bien et toujours en joie et toujours dans l'énergie créative et l'énergie de ne pas rester et donc de sortir euh, l'énergie de sortir des difficultés, des problèmes, des soucis, etc. etc. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est, les soucis Et donc, je remercie et gratitude à ceux qui me choisissent pour le coaching VIP, car euh, je, je, je peux aujourd'hui y répondre facilement, parce qu'on a abordé ça, effectivement, aujourd'hui, et euh, je peux y répondre facilement. Qu'est-ce que c'est Eh bien, depuis euh, que je... J'incarne les outils d'accès outils d'accès à la conscience euh, que j'adore. Hein, euh, si vous ne l'avez pas encore compris, euh, eh bien euh, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore les découvrir, les redécouvrir, les, les incarner, les, les, les, les expérimenter. Euh, et, et il y en a tellement, à la fois des processus corporels et des processus verbaux que là. Pour la conscience de quoi je suis conscience et eh ben de quoi je suis consciente. Ce n'est pas de ça. Je vais dans tous les sens là. Ça arrive parfois. Je vais très très vite. J'ai un, un cerveau qui va très très vite. Et pourquoi il va vite, justement? Donc, c'est euh, ça, les, les astuces, enfin le, le truc euh, qui est indispensable, et qui depuis deux ans, et pour moi une, euh, deux ans. Euh, oui. Deux ans où j'ai cette conscience-là et j'ai comme un rituel chaque jour, euh, dès le matin, dès le réveil, etc. Bien sûr, de me demander une seule question, d'utiliser cet outil. Alors, à chaque fois, je vous indique que ce sont des outils. La question de savoir de quoi je suis consciente ici, là, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a Donc, il y a... Euh, un réveil, donc quand vous vous réveillez, hein, après une nuit courte ou moins courte, mais en tout cas un réveil réparateur, c'est-à-dire où vous avez vraiment dormi de, de, de profondément, sans aucune interruption, et, et s'il y a une interruption, vous vous rendormez avec facilité, etc. Eh bien, vous vous réveillez, puis moi j'ai l'habitude de m'étirer. Je m'étire, ça c'est indispensable, tout le monde vous le dit aujourd'hui, et vous prenez le temps de faire des petits ronds avec les pieds, avec les mains, de bien respirer, de prendre bah, une position dans votre lit qui est parfois plus confortable que celle avec laquelle vous vous réveillez, parce que des fois on est un petit peu euh, coincé sous l'oreiller, sous les dredons, on est un petit peu euh, comme ça, euh, mis dans une, dans, dans une position qui pas, qui, où on a un bras gros, engourdi, des choses comme ça. Donc prenez une bonne position. Faites des petits ronds avec les pieds, ça dégourdit le corps, faites des, la même chose avec les mains, voilà ça dégourdit, respirez profondément ou pas, hein. respirez à votre rythme de manière naturelle, par le nez ou la bouche, peu importe et parfois on s'aperçoit déjà dans ce moment là qu'on a soif, ça peut arriver, donc c'est vrai, j'ai toujours un verre d'eau ou une bouteille d'eau à côté de mon lit. Voilà, toujours au pied de mon lit ou sur ma table de nuit. Toujours, toujours, toujours. Et donc, ça me rafraîchit et ça me fait du bien de boire une gorgée d'eau ou parfois tout le verre d'eau. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi, à avoir aussi. Ensuite... Qu'est-ce qu'il y a Il y a des fois des impressions, des sensations corporelles, de contractures, de tensions, ça peut arriver, ou des impressions, des sensations plutôt psychologiques, de, de lourdeur, de, de choses qui ne nous donnent pas envie ou qui ne donnent pas envie de se lever. Est-ce que ça, ça vous arrive Moi, ça m'arrive très peu maintenant, depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Quand je ne me lève pas tout de suite, c'est un choix pour moi. Mais auparavant, si ça vous arrive de ne pas avoir envie de vous lever, d'avoir envie de vous mettre sous la couette, de vous cacher, de vous, de vous remettre en dessous, de, de casser, de faire tomber le téléphone s'il si a sonné, etc. Eh bien... Après avoir fait ces petits exercices, je vous invite à poser une question. C'est un outil, là, un outil d'accès à la conscience. Posez-vous la question de savoir de quoi, en fait, en réalité, vous êtes conscient. Qu'est-ce qu'il y a ici, là, présent Qu'est-ce qu'il y a comme sensation, comme impression, comme pensée, comme émotion, comme même des fois des jugements sur vous-même sur les situations environnementales, euh, familiales, euh, professionnelles, personnelles Qu'est-ce qui est présent Oser aller regarder ça. Qu'est-ce que c'est en fait De quoi avez-vous conscience Et c'est là où je vais faire un pont avec quelque chose que je n'avais jamais fait jusque-là, euh, me, me, que j'avais promis depuis plusieurs mois, ah oui, oui, oui, euh, c'est de faire cette vidéo sur l'être infini de quoi pouvez-vous avoir conscience figurez-vous que ce dont nous nous sommes séparés et là je suis affirmative mais on va être un peu moins affirmative surtout dans ces temps-là qui courent. <rire> euh, on, je vais vous demander, mais finalement, et si euh, depuis au moins 300 ans, nous nous étions séparés de ce quoi Ce dont nous avons conscience. Je reformule, et si depuis au moins 300 ans, nous nous étions séparés de ce dont nous avons réellement confiance, conscience et confiance et nous avons perdu notre conscience exactement nous avons perdu confiance en nous en nous séparant de ce dont nous avons conscience et ce que j'ai réappris avec les outils d'accès à la conscience c'est que nous sommes infinis et nous avons une conscience qui peut être connectée avec plus de 350 000 personnes. Qu'est-ce que cela évoque pour vous Qu'est-ce que cela signifie exactement Eh bien, il y a de fortes chances que lorsque vous vous posez la question « qu'est-ce, De quoi je suis conscient ici ?» que vous receviez avec conscience toutes les sensations, les émotions, les pensées, les jugements, les certitudes, les impressions de 350 000 personnes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça Eh bien, puisque nous sommes séparés et que nous avons cru que nous étions séparés et non pas connectés, nous envisageons... Et nous créons uniquement un seul mouvement, c'est celui de croire que cela nous appartient. Et même si tout va bien dans notre vie, et même si tout est OK dans, dans notre vie, eh bien, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Je vais très, très mal. Et c'est comme cela que nous nous laissons par la séparation de croire que nous sommes séparés les uns des autres, si nous ne nous voyons pas, si nous ne nous sentons pas, si nous ne nous entendons pas, eh bien, nous créons une séparation avec notre conscience. De quoi êtes-vous conscient? Et si ce dont vous avez conscience ne vous appartenez pas, Comment est-ce possible Posez-vous déjà la question, expérimentez ça et revenez me voir et revenez poser des questions et revenez faire des commentaires sur mes pages Facebook, sur ma chaîne YouTube. Revenez, on pourra faire des masterclass, on pourra continuer à converser de ça. Et si vous étiez maintenant conscient et en conscience que vous avez prenez comme un postulat, comme une expérimentation, comme quand vous apprenez à faire du vélo, que vous êtes connecté avec 350 000 personnes. Qu'est-ce que vous avez comme autre choix Deuxième outil. Alors, être un être infini est un outil en soi. La question est un autre outil. Et là, si vous expérimentez ça, et que vous vous demandez de quoi vous avez conscience et que ce dont vous avez conscience ne vous appartient pas. Demandez-vous si ça vous appartient et cela ne vous appartient pas. Comment le savoir Je le redis et le redis, c'est toujours, je l'ai dit, je crois, au septième ou huitième jour de, du calendrier de l'avant de la Conscience. C'est euh, de vous demander ça en, en ressentant, dans le corps, s'il y a des contractures, s'il y a des tensions, s'il y a des fermetures même, comme si euh, oh, on n'avait plus les pensées qui allaient arriver, ça c'est des contractures aussi psychologiques, physiques, et euh, eh bien c'est lourd, donc c'est vraiment pas quelque chose qui vous appartient, c'est un mensonge, et tout ce qui va être plutôt léger, ça va être euh, une expansion du corps une expansion euh, comme si le cœur aussi s'ouvrait comme si vous aviez une respiration euh, alerte et donc euh, comme si vous aviez aussi cette sensation de grandir euh, des frissons aussi euh, euh, qui pétillent le corps qui a envie de bouger donc ça c'est la légèreté et quand c'est léger euh, ça vous appartient quand ça vous appartient vous avez la possibilité de faire quoi De regarder qu'est-ce que c'est Si c'est des contractures, si c'est des sensations, si c'est des, des, des idées euh, qui soient désagréables, agréables, des pensées, euh, des jugements sur vous-même, des jugements sur le monde. Et il y a la possibilité de choisir trois ou quatre outils, déjà, on est là-dedans, de choisir, de pouvoir... Choisir de détruire et de décréer ça pour soi, d'éliminer ça de notre euh, champ, d'espace, de, de, de, de, de, dans notre espace euh, de vie, hein, de, de choisir ça. Et si ça ne vous appartient pas, donc quand vous êtes contracté vous sentez que ça ne vous appartient pas, eh bien la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est de renvoyer cette énergie, tout est énergie, donc il y a déjà 6 sept outils. Tout est énergie. Tout est énergie. De renvoyer ça à l'expéditeur. Faites-le. Renvoyez-le à l'expéditeur. Avec cette conscience que vous attachez à ça. Qu'est-ce que ça va créer Faites déjà ces expériences de l'être infini que vous êtes. En expérimentant de cette manière-là, ce dont vous avez conscience, qui vous appartient ou qui ne vous appartient pas. Faites les choix en fonction de ce qui vous appartient, de ce qui est léger de ce qui est lourd, de ce qui ne vous appartient pas quand c'est lourd, de ce qui vous appartient quand c'est léger. Faites cette expérimentation et faites-moi part de vos commentaires. Dites-moi comment ça fonctionne pour vous. C'est ce que je fais tous les matins depuis près de deux ans et plus de deux ans sur nous systématiquement car un jour avec les outils d'accès à la conscience il y a eu un déclic pour moi. Il y a eu un déclic qui a été de dire mais qu'est-ce que c'est de poser la question et de me rendre compte et avec de plus en plus de bonheur de joie que tout ce qui pouvait être se, mettre, se manifester pour mon corps ne m'appartenait pas alors il y a différentes raisons, on l'apprend, alors il y a des, des éléments, des outils encore d'accès à la conscience qui sont donnés dans des classes, hein, les classes Access Bar, la classe avancée, euh, Fondation et après qui vous ouvrent à d'autres classes avancées euh, pour utiliser, pour incarner, pour expérimenter les outils d'accès à la conscience. C'est pas demandé ici d'aborder de, de, de, tout ça expérimentez déjà de cette manière-là et, et regardez ce que ça va transformer pour vous. Voilà, c'est ça. Regardez, observez ce que ça va déjà transformer pour vous. Vous êtes un être infini et vous n'êtes pas et vous n'êtes pas séparé. Vous êtes connecté, connecté et quand vous êtes connecté avec ça, vous pouvez recevoir l'information en posant la question de savoir ce qui appartient réellement à, au corps et à votre corps que ce qui n'appartient pas à votre corps. Et si j'arrive à faire ces vidéos-là maintenant c'est que je me suis entraînée, hein, <rire> c'est pas simple euh, et donné à tout le monde, c'est pas naturel d'être devant une vidéo en fait. Hein. Et euh, je remercie le YouTuber qui a exprimé ça en disant que c'était pas naturel, car j'ai compris pourquoi j'avais euh, autant de difficultés d'être devant une caméra, c'est que c'était pas naturel et je suis plutôt du genre naturel, hein. euh, très très très très très connecté avec la nature. Et si vous étiez aussi connecté avec cette nature, de quoi êtes-vous conscient Et donc, je vais vous raconter cette histoire qui date d'il y a plus de sept ans maintenant. Six euh, ans. Six ans, sept ans. Six ans. Six ans, sept ans, ans, peu importe. Euh, où euh, je suis restée pendant des mois euh, avec une odeur dans le nez donc je l'ai écrit, hein, je l'ai écrit, sur ma conscience, j'étais avec une odeur dans le nez, euh, plutôt de, de plastique euh, très euh, désagréable, brûlé, euh, enfin, et euh, c'était tellement désagréable que je, je, ça me séparait, en fait ça me séparait de mon bonheur, de ma joie quand je me promène en forêt, dans mon jardin, dans, dans, à la mer, à la montagne, de, de, de percevoir, de recevoir les odeurs, les autres odeurs, des fleurs, de la mer, de la mer, hein? <rire> je répète. Et donc c'était très désagréable car c'était plutôt l'odeur euh, du plastique euh, qui brûle. Et donc j'ai eu euh, j'ai mis un certain nombre de semaines à avant de déclencher ce premier outil de me demander ce que c'était. Et le jour où j'ai demandé ce que c'était, je ça n'a pas duré pendant des jours, en quelques heures, c'est-à-dire le temps d'une nuit, bien, avec un sommeil profond, euh, réparateur, tout, tout ce qu'il y a de, de, de, de merveilleux, et je vous souhaite de vivre ces, ces temps de sommeil de la même manière, eh bien, je me suis réveillée le matin, et j'ai eu une conscience comme quoi j'étais en connexion avec les éléments de la terre, pollués, complètement pollués. Et j'ai dit, mais ce n'est pas possible, et si. J'ai vraiment eu, bon, là, une, une, des, des éléments, d'autres éléments que j'ai écrits euh, qui m'ont indiqué que j'étais en connexion avec la Terre, euh, qui m'envoyait cette information-là, qui était donc plutôt physique, euh, que de cette odeur de pollution et qui était plutôt du, du, du caoutchouc brûlé. Et donc, euh, j'ai reçu cette information-là, je l'ai Reçu comme en confiance, comme vrai pour moi. Ça a été tellement pour moi une légèreté que dans l'instant qui a suivi, je vous garantis, j'ai recommencé à ressentir, sentir les odeurs euh, qui étaient autour de moi qui était plutôt agréable d'ailleurs, j'avais des odeurs de caramel, j'avais des bonbons qui n'étaient pas loin, j'avais des odeurs de mer, puisque la fenêtre était ouverte et j'étais au bord de la mer. Euh, et, et, et donc vraiment, euh, j'ai retrouvé tout mon odorat, car j'ai reconnu la conscience avec laquelle j'étais ce jour-là. Et ça faisait des semaines que j'étais avec cette conscience-là. Qu'est-ce que je peux en faire mais ben, je ne me suis pas privée de ça, je ne vais pas vous priver de ça. Est-ce que vous avez envie de vous priver de votre conscience Donc, qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que je veux garder ça Oui J'ai dit oui euh, J'en étais là, de cette évolution-là. Toujours pareil, la journée arrive, passe, et j'entends, euh, j'étais quelque part où, je, je, je, devais, euh, oui, je devais être dans la politesse et j'acceptais, je choisissais d'être dans la politesse d'écouter les, les informations. Et euh, j'entends aux informations parler de la pollution euh, et surtout de la dégradation du corail euh, dans l'océanie, dans l'océan. Oui, c'est ça. Et euh, de ces montagnes de plastique euh, accumulées dans la mer euh, dont on n'a même pas conscience quand on va faire son petit travail, quand on, dans notre quotidien en fait. Comme moi donc. Et je, je, je retrouve l'odeur du caoutchouc brûlé et là je dis wow, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi c'était euh, vraiment une pointe euh, très énergétique euh, très, euh, un climat pardon, un climat euh, de, euh, en plein été euh, un climat de pollution euh, avec des pics de pollution très importantes et donc j'avais cette conscience là qui était de ce pic de pollution qui était en train de se préparer et j'avais cette conscience là en âme Waouh! <rire> Comment est-ce possible? Eh bien, oui, j'ai eu confiance en ça. Un, carrément effrayée, carrément impressionnée par cette capacité-là d'avoir cette conscience-là. Qu'est-ce que j'en fais? Et j'ai toujours, je suis restée avec cette question-là. J'ai continué ma journée et de suite, j'ai eu l'information. Parce que je. Ah oui! Quand vous avez la question, mais ça la question, je ferai une autre vidéo là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments, de, de, de, donc je ferai une autre vidéo sur la question, mais beaucoup d'entre vous euh, dans, dans les groupes Facebook, euh, ce sont des groupes euh, donc qui sont euh, privés et euh, je, je passe aussi euh, cette vidéo sur YouTube et allez voir mon groupe privé où euh, euh, je parle aussi de ça. Donc, la question. Et la question, vous pouvez aussi euh, essayer de savoir dans, dans les outils d'accès à la conscience. On en parle euh, en, amplement avec le docteur Dan Heer et puis euh, Gary Douglas, le fondateur, les deux confondateurs Ils en parlent aussi, il y a des vidéos euh, sur la question et j'en ferai une autre. Donc... Quand vous avez la question, en fait, je ne cherche pas la réponse. Hein. Je, je sais qu'elle viendra et, et, et comme je l'ai expérimenté plusieurs fois, je, je suis sortie du, du mon conditionnement à chercher les réponses et les solutions. Donc, je ne cherche pas les, les, les réponses, je me demander juste qu'est-ce que j'en fais. Et je savais déjà que je, je, ça faisait partie du monde, hein, de ce que j'avais demandé déjà auparavant. Donc, ça faisait vraiment partie de la conscience, que j'avais demandé de recevoir. Mais euh, qu'est-ce que j'en fais Je ne savais même pas que c'était comme ça que ça allait se manifester. Et donc, euh, cette conscience-là, qu'est-ce que j'en fais Et donc, quelques heures après, très vite, j'ai eu vraiment la présence à moi-même de savoir que oui, je maintiens cette conscience sans recevoir les inconvénients qui vont avec. Et ça, ça a été une révélation pour moi. Ça a été un déclic pour moi que je transmets ici et qui, seront, qui sera un cadeau pour tous ceux qui l'entendent, hein, bien évidemment. J'ai demandé à recevoir cette conscience en permanence, sans les inconvénients comme je l'avais eu, c'est-à-dire le nez euh, qui était complètement encombré par cette odeur de caoutchouc brûlé. Qu'est-ce qui m'a amené à ça C'est mes interactions avec le fait que je, je connais beaucoup de psychiatres et de psychologues avec qui j'ai des interactions depuis longtemps professionnellement. Et quand je leur avais parlé de ce truc, parce que c'était venu dans la conversation, ils m'avaient dit « ouais, mais ça fait plusieurs fois que tu m'en parles donc ce n'est pas psychosomatique. » Et ce simple mot, j'ai dit « ok, non ». Avec le parcours que j'ai eu, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Non, la psychosomatisation, ce n'est pas pour moi. Il y a autre chose. Et j'étais déjà avec les outils d'accès à la conscience. Donc, il y a vraiment autre chose. Donc, là-dessus, mon choix était déjà fait. Encore un outil. Je ne sais pas à combien on en est, mais le choix était déjà fait pour moi. La psychosomatisation, non. Ça, c'est pour les psychologues et les psychiatres voilà mon choix il était fait donc somatisation mon corps il disait non aussi c'est à dire mon corps il était dans le choix de créer autrement et différemment donc psychosomatisation non intérieurement quand j'avais eu cette réponse là mais tu psychosotes pas tu fais pas une psychosomatisation non non, il y a autre chose là. Et donc, cette autre chose là, c'était cette conscience-là. Et j'ai demandé à être dans cette conscience-là de manière encore plus importante et de manière encore plus lucide, plus euh, avec plus de facilité, plus de joie, encore plus de joie, plus de gloire, euh, sans les inconvénients. Et donc, euh, ce que cela m'a amené, c'était d'être cet être infini en connexion avec euh, ce qui était possible pour moi. Et bien sûr, je suis aussi en connexion avec euh, trois, au moins 350 000 personnes et je peux me déconnecter de ça aussi. Euh, Est-ce que j'ai envie de me déconnecter d'avec la Terre Non. Donc, il y a d'autres vidéos, je crois, où j'ai un peu évoqué ça. Euh, voilà comment vous pouvez, chaque matin, donc depuis deux ans, je me pose toujours la question de quoi je suis consciente. Il y a des fois où j'oublie de le faire, je ne le fais pas. Et mon corps me rappelle à ça. Je vais vous donner l'exemple. Mon corps me rappelle à ça. Lorsque je me réveille le matin, que je suis un peu bourbon, ou que ça va pas, ou que j'ai pas assez dormi, et oui, ça m'arrive aussi, <rire> euh, ou j'ai pas envie, ou il y a quelque chose, et je ne pose pas la question, je ne fais pas mes petits exercices hein, d'assouplissement, de, de, de, de réveil du corps, et mon corps me rappelle alors <rire> Comment il me rappelle alors Je vais avoir mal à la gorge. Je vais avoir comme une sensation là de, de ne pas bien respirer des choses comme ça et là je dis oh quel choix je fais le choix que je fais c'est de ne pas psychosomater donc je demande à qui ça appartient est ce que ça m'appartient qu'est ce que c'est et je peux vous dire que depuis deux ans je fonctionne comme ça et avec ce qui se passe dans le monde avec le confinement avec toutes les maladies, avec toutes les personnes qui ont été, oui, euh, contaminées, etc. Et tout ce qu'on entend dire dans les médias, j'ai saisi ces énergies-là, ces peurs, ces angoisses. Et mon corps peut réagir d'un côté comme il peut réagir de l'autre côté. Il peut choisir de psychosomater ou, je ne sais pas si ça existe, de faire de la psychosomatisation. Ou bien il peut choisir, je peux choisir avec lui de ne pas en faire en posant des questions. Et à chaque fois que j'ai expérimenté ça, à chaque fois je disais « ouais, mais et si ça ne m'appartenait pas », je demandais « qu'est-ce que c'était ?» Et quand je recevais « ouais, mais c'est vrai que tiens, hier j'ai écouté… » Euh, parce que j'étais dans une situation qui me faisait écouter euh, telle euh, information à la radio ou telle information à la télévision. Il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur et beaucoup de manifestations de la part des médias pour nous tétaniser, à avoir peur, à nous mettre en garde euh, de ne pas sortir de chez nous à ce premier confinement, etc. etc. que, effectivement, je percevais que... Euh, il y avait là quelque chose qui ne m'appartenait pas et donc je renvoyais à l'expéditeur avec cette conscience attachée c'est pas euh, renvoyer la balle ou renvoyer une balle ou euh, renvoyer un obus c'est pas qu'un obus c'est loin d'être un obus hein. c'est pas, qu euh, pas quelque chose qui va faire mal à, à quelqu'un ou à quelque chose c'est juste la conscience qui se renvoie l'énergie de la conscience de ce qui est Qu'est-ce que ça crée Ça crée au moins une contribution pour un ensemble de personnes qui peuvent recevoir la même chose et qui peuvent percevoir la même chose et que ça ne leur appartient pas, puisque nous sommes connectés à près de 350 000 personnes. Voilà l'être infini, ce que c'est. L'être infini et qui est, être infinie avec tout ça, tout ce que je raconte, alors qui sont l'illustration de, de, de ce que moi j'ai expérimenté. Qu'est-ce que vous expérimentez, vous qui avez peut-être été catégorisé dépressif ou anxieux ou euh, euh, avec un état d'anxiété Combien de personnes je reçois depuis tant d'années dans mon cabinet pour qui il a été diagnostiqué et quand je parle de diagnostic, c'est bien un médecin, c'est bien quelqu'un qui fait des diagnostics. Euh, J'ose, hein, là, je m'engage hein, en disant ça, en disant vous avez un état anxieux. On ne parle pas d'anxiété, on parle d'un état anxieux. On dit vous êtes plutôt angoissé. Voilà. Et des personnes qui complètement se séparent de leur conscience et donc se séparent de leur capacité de conscience, de leur capacité de, de savoir ce dont ils ont conscience et deviennent des êtres dont limités. l'inverse de ce que nous avons créé. À la place des êtres infinis que nous sommes, ce sont des êtres limités. Ok. Alors, j'ai pas regardé le temps que cette vidéo a duré. Il me semble qu'elle est alimentée d'outils que vous on découvrira au fur et à mesure. Il y a la question. Il y a retour à l'envoyeur. Il y a le léger lourd. Euh, là, concentrez-vous sur euh, l'expérimentation que je fais chaque jour de l'être infini, concentrez-vous à faire le matin. Donc déjà ces exercices d'assouplissement, de, de, de etc., c'est quand même très sympa. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est une durée, euh, qui réveille la conscience du corps que l'on a et euh, qui dans la durée va vous apporter des tas de bénéfices. Donc faites-le, ça c'est un, un outil que je rajoute aux outils d'accès à la conscience. <rire> voilà. Donc faites-le, faites-le, faites-le. Et puis euh, utilisez la question de savoir de quoi vous êtes conscient en même temps que vous respirez et de prendre conscience de la meilleure de la position que vous avez avant de mettre le pied par terre dans votre lit au réveil. Voilà. Et s'il y a des inconforts, demandez-vous encore la question sans chercher la réponse. Laissez faire, l'intuition, laissez faire, euh, ce qu'on appelle l'intuition, si vous voulez des mots, laissez faire, laissez, ne, ne cherchez pas la réponse, laissez-la venir, laissez-la, vous, laissez la conscience, votre conscience aller là où le corps et vous-même, l'être infini, à conscience. Et demandez qu'est-ce que c'est. Voilà, alors donc je dis que j'en suis arrivée à réussir à parler de tout ça d'abord euh, et donc c'est une invitation à transformer tout ce que vous êtes euh, capable de pouvoir transformer avec le savoir le savoir étant votre capacité à savoir de quoi vous avez conscience donc déjà être le 7, être infini, expérimentez-le Qu'est-ce que ça va transformer Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie De quoi allez-vous réussir à vous débarrasser Car quand ça vous appartient, quand c'est léger et que ça vous appartient, vous pouvez prendre le choix, vous pouvez choisir de vous en débarrasser. <rire> oui, exactement aussi, c'est juste un choix. Ok. Je ne dis pas que la conscience est confortable, je dis que la conscience est là et est accessible. Ok. Et c'est un choix. Moi, je le choisis et donc c'est une invitation et c'est une gratitude si vous écoutez ces vidéos jusqu'au bout. C'est une gratitude si cela transforme et transforme en mieux votre vie et c'est une gratitude pour moi d'avoir cette, ce, cette chance, ce bonheur, ce, cette joie de le faire ici euh, avec cette vidéo et devant cette caméra avec laquelle je me familiarise de plus en plus. Bye bye. Donc là, c'était le 1e jour du calendrier de l'Avent, de la conscience. C'est mon premier calendrier de l'Avent, de la conscience. Et je vous dis à demain. Au revoir. Bye bye. Être infini.